Voilà, ensemble nous allons voir ce que les génies nous ont amené. Ah. Voilà, vous avez vu, voilà, quand on connaît bien son travail. C'est comme ça, ça se passe devant tout le monde. Voilà. Nous allons essayer de voir un peu si les génies les ont Effectivement, les 10 millions que ce kar calabas magique produit. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Voilà, vous avez bien voilà. vu, voilà, 10 millions de conscients pas ça joue facilement grâce à ce calabas magique, il peut s'en mettre à tous les mètres, voilà, Et comme ça, ça se passe, vous avez bien vu, voilà.